L'origine du film, c'est une histoire qui m'est arrivée en 2011. C'était ma première fois en Corée du Sud, j'allais y présenter un film. Et, euh, et en fait, une de mes meilleures amies, qui s'appelle Laura Badufle, qui, est, qui en fait a inspiré Freddy, donc elle est née en Corée, adoptée à l'âge de un an par une famille française, elle m'a accompagnée. Et pendant ce voyage-là, alors qu'elle n'avait avait vraiment pas du tout prévu de le faire, elle a finalement euh, envoyé des textos à son père biologique coréen qu'elle avait précédemment rencontré lors d'un précédent voyage en Corée et m'a demandé si je voulais venir avec elle et, et donc je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure où un peu comme dans le film on est parti en bus une heure et demie on s'est retourné dans une petite ville post-industrielle un peu dépressive balnéaire coréenne. savoir si tu es en contact avec Yoni, et je me suis retrouvé témoin de cette scène où elle était face, à table à son père biologique coréen, à sa grand-mère biologique coréenne. On avait amené avec nous une jeune fille coréenne francophone pour nous aider à faire la traduction, puisque mon ami ne parle pas coréen et sa famille, à l'évidence, ne parle pas français. Et en fait, c'était euh, bah, fort de, euh, de l'observation de cette rencontre qui était si différente de ce que j'aurais pu imaginer d'un tel moment que j'ai eu... Pas l'idée du film, en tout cas juste la mémoire très forte et très prégnante de ce, ce moment-là qui m'a accompagnée, donc c'est 2011. Et 2017, quand j'essayais de trouver une nouvelle idée de film, j'ai repensé à ça. J'en ai parlé à cette amie en lui disant bah, ⁇ Mais tu sais, j'ai toujours pensé à cette scène et, et à l'idée peut-être de faire un film autour de cette scène. ⁇ Elle m'a dit oui, et c'est à ce moment-là que le film est né. Comme l'a dit Davy, en fait, la réalité est que... On se rend compte aussi qu'il y a des trajectoires en fait, qui, se, qui se rencontrent. Évidemment, c'est des histoires individuelles, parce que c'est des individus à part entière, mais, mais ça devient vraiment une histoire collective. Et on se rend vraiment très vite compte que c'est pas si joyeux et, et si libérateur en fait, que ça de, de rencontrer ces, ces parents biologiques. Et c'est pas parce qu'on rencontre ces, de, nos parents biologiques qu'on on trouve forcément des réponses à, à nos questions. Tu ne connais vraiment rien de la Corée Non, rien. Oui, voilà, il y ça. France. L'immigration coréenne est récente, ce qui faisait que ce n'était pas si facile pour moi de trouver des comédiens. J'en ai trouvé quelques-unes, mais ça ne l'a pas complètement fait. La chance a fait qu'un soir, j'ai rencontré un, une personne qui se trouve être un artiste coréen adopté. Euh, on a parlé beaucoup de l'adoption, de son expérience. Je lui ai parlé du personnage et à la fin de cette longue discussion, il me dit, il faut que tu rencontres Park Jimin. donc Ils étaient euh, des amis proches et il me dit... Euh, tout ce que tu me dis du personnage de Freddy, ça me fait penser à Jimin. Elle n'est pas adoptée, elle n'est pas actrice, mais je sais pas, il faut que tu la rencontres. Donc évidemment j'étais intrigué, on s'est rencontrés autour d'un café à Paris, quelques mois plus tard. Au fur et à mesure que je posais des questions à Jimin sur sa vie, qu'elle me racontait son parcours. J'avais eu le sentiment qu'elle avait déjà eu une multiplicité de vies à l'intérieur même d'une même vie. Ce qui est exactement le personnage de Freddy qui passe son temps à se métamorphoser et à, et à changer presque de personnalité comme on change de, de, de costume. Pour moi, Freddy, c'est une combattante, en fait. Mais combattante dans le sens où elle tombe, elle se relève, mais comme tout le monde, j'imagine, dans la vie, parfois on tombe, mais elle se relève toujours et elle est toujours à la recherche de, de réponses à des questions et des réponses peut-être qu'elle aura, qu'elle aura jamais, mais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye tout le temps. Elle a l'âme d'une combattante, ouais. Et du coup, c'est comme ça, vraiment, que je voulais l'interpréter et, et cette image que je voulais donner d'elle, ouais. 우랑 같이 살았으면 좋겠어. I have my family and my friends over there. Yes, to understand that I'm French now. C'est aussi un peu corinne.